qui s'ajuste à la cible, qui nous ajuste à la cible, qui se recule en fonction de la distance qu'il lui faudra parcourir, et qui de ce fait canalise nos chairs pour leur faire produire la poussée, qui étire les nerfs et les sensibilise, qui nous mobilise tout entier pour mieux nous emporter avec elle vers le but. L'espérance nous fait déjà goûter le but sur le mode d'une tension vers le but. C'est pourquoi, par elle, tous nos actes en viennent à s'ordonner en fonction de la fin, la fin, c'est-à-dire la vie éternelle et la résurrection de notre chair déjà réalisée dans le Christ. À la lumière de cette fin, l'essentiel se détache du secondaire, le vital prend le pas sur la distraction et les épreuves apparaissent comme une étape et non comme un obstacle. L'expérience de l'épidémie fait partie de ces épreuves. En chaque acte de nos journées, l'espérance nous maintient dans la tension vers le but. Elle nous fait tout vivre pour ce bien qui nous est promis. Elle nous fait garder Dieu devant les yeux et elle nous entraîne vers lui. Pour approfondir cet effet de l'espérance en nous, nous nous tournons aujourd'hui vers le témoignage de Paul dans les actes des apôtres. Frère Renaud. Au chapitre 24, e je le confesse devant toi, Félix, c'est suivant la voie qu'ils appellent un parti, que j'adore le Dieu de nos pères, mettant ma foi en tout ce qui est écrit selon la loi chez les prophètes, possédant l'espérance en Dieu comme eux-mêmes, à savoir qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Moi-même, je m'efforce d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, je suis, je suis venu faire des aumônes à ma nation et apporter des offrandes. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le temple, m'étant purifié, sans attroupement ni tumulte. Ces Juifs d'Asie, ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Qu'ils disent l'injustice qu'ils ont trouvée contre moi, « Lorsque je me tenais devant le Sanhédrin, s'agirait-il de cette parole que j'ai criée, me tenant au milieu d'eux, à savoir, « C'est à cause de la résurrection des morts que je suis accusé aujourd'hui devant vous. » Au chapitre 23, « Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient sadducéens et les autres pharisiens, cria dans le Sanhédrin, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisiens. c'est pour l'espérance de la résurrection des morts que je suis jugé. » Et au chapitre 26, Maintenant, c'est pour l'espérance de la promesse faite à nos pères par Dieu que je comparais en jugement, dont nos douze tribus, avec persévérance nuit et jour, espèrent l'accomplissement dans leur culte. Eh bien, c'est pour cette espérance que je suis accusé par les Juifs. Alors, ces textes sont très intéressants parce qu'on voit euh, donc un, un chrétien des débuts, des tout débuts, euh, Saint Paul, après sa conversion. Qui se met à utiliser ce vocabulaire de l'espérance à chaque fois qu'il se trouve en but aux oppositions et ce vocabulaire de l'espérance, ce thème de l'espérance, euh, euh, par ce thème de l'espérance, il exprime son expérience intérieure de ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il, euh, de ce comment il, il appréhende la situation dans laquelle il est placé à cause du Christ et, et on voit comment il relie sa foi, la foi au Christ ressuscité, avec quelque chose dans sa propre vie, face dans, dans la situation de l'épreuve. C'est tout à fait remarquable, cette, euh, cette utilisation de l'espérance pour exprimer ce qu'on qu est en train de vivre, pour, pour comprendre même l'épreuve qu'on est en train de vivre. Alors, le, le, ce sont donc trois plaidoyers de saint Paul que nous avons ici. Le premier euh, que nous avons lu, c'est devant le gouverneur Félix, donc un magistrat romain. Euh, le deuxième, c'est au milieu des Juifs, donc dans le Saint-Hédrin. Et le troisième, c'est devant euh, un roi ou un, un prince euh, juif, qui est Hérode Agrippa. Euh, euh, alors, le, ce que l'on constate, c'est que dans les trois cas, Paul entend maintenir la confession de l'espérance euh, et nul doute que pour cela il espère en effet euh, en lui-même en Dieu pour le soutenir dans cette épreuve, certainement. Euh, mais euh, le point que j'aimerais aborder, parce que je pense que vous allez peut-être aborder l'autre justement, euh, c'est ici vraiment l'espérance comme objet d'un combat, euh, d'un combat chrétien. Euh, bon. Euh, en fait, ici, Paul euh, suit euh, le, le il imite le Christ, hein, puisque Jésus, déjà, a dû, contre certains adversaires dans le judaïsme, euh, maintenir haut l'espérance de la résurrection. Comme on le voit chez saint Marc, au chapitre 12e, « Des sadducéens vinrent auprès de lui, ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. » Vous savez qu'il lui pose un cas un peu étrange, avec une femme qui épouse successivement sept maris sans avoir euh, d'enfant, enfin sept frères plutôt, conformément à la loi du Lévira, euh, l'un mourant après l'autre et donc euh, épousant le, les frères du défunt. Euh, et finalement, elle meurt elle-même sans laisser d'enfants d'aucun de ses maris. Et donc il demande si, euh, de qui elle sera la femme à la résurrection des morts. On voit bien que c'est une question de piège, euh, de façon... Euh, à le mettre dans l'embarras. Et euh, Jésus euh, ne se laisse pas abattre. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Euh, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, et ici, vous voyez que le, le Seigneur sollicite un, un passage du livre de l'Exode, euh, où, euh, donc, euh, là, il parle à Moïse. Euh, Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Euh, donc, euh, comme ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, ça veut dire que euh, Jésus en tire cette conclusion assez extraordinaire, que qu'Abraham, Isaac, Isaac et Jacob sont vivants, et que donc, euh, c'est un argument en faveur de la résurrection des morts. Donc, ici, le, le point qui nous intéresse, c'est que euh, le Seigneur, comme Paul, euh, inclut l'espérance de la résurrection dans le dépôt commun de la foi d'Israël. Euh, euh, à ce moment-là, on n'est pas encore dans la... Enfin, en tout cas, Paul, c'est logique, ne va pas rentrer dans des, dans des subtilités théologiques entre juifs et chrétiens, devant le gouverneur Félix, parce que ce n'est pas son affaire, bien entendu. Euh, et donc là, ce, qui, ce que vraiment il, il fait, c'est qu'il inclut cette confession dans euh, le dépôt de la tradition, dont se sont écartés, dans son idée, les Sadducéens, hein, qui, eux, nient euh, la résurrection des morts au nom d'une lecture partielle des Écritures. Voilà, c'est ce qu'il dit quand il dit euh, à Félix « mettons ma foi » en tout ce qui est écrit selon la loi chez les prophètes, possédant l'espérance en Dieu comme eux-mêmes, hein, c'est vraiment la même espérance voilà. qui naît de la foi dans ce qui est écrit selon la loi, et, et là il, il dit, à savoir, c'est là où il, il ajoute, enfin où il ajoute, voilà. en tout cas il explicite cette foi, en disant, elle contient qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà, alors ça, c'est un, un point intéressant, puisque ça veut dire que pour Paul, comme pour le Christ, euh, la foi en la résurrection des morts euh, est incluse dès le, le Pentateuch, hein, bien entendu, dans les paroles dites à Moïse, au patriarche, euh, alors de façon plus ou moins explicite, mais réelle, néanmoins. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, alors ce qui nous intéresse ici, pour les leçons que l'on doit tirer, euh, c'est que on voit que Paul endosse avec courage le bon combat de maintenir ce dépôt de l'espérance contre ceux qui s'y opposent, en l'occurrence les Sadducéens. Et, et donc c'est pour ça qu'il prothèse de sa conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Il n'a pas causé de troubles publics, il, a, il est venu faire des aumônes à l'église de Jérusalem, judéo-chrétienne, c'est pour ça qu'il peut dire des homones à ma nation. Donc, sur ce point-là, il est irréprochable. Le seul point sur lequel il entend euh, vraiment rester euh, enfin, ferme et rigoureux, c'est sur ben, cette, ce dépôt traditionnel de l'espérance dans la résurrection. Et euh, on constate, ce qui est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que Paul ne demande pas à être jugé, euh, sur des, euh, des questions politiques hein, euh, ou même sur des, euh, des questions d'observance de la loi, euh, des, des crimes religieux, on dirait, euh, il demande à être euh, interrogé par ses adversaires sur le point qui constitue l'affirmation centrale de la foi chrétienne, à savoir euh, la confession de la résurrection du Christ et donc, ce qui lui est lié, la résurrection des morts, puisqu'il y a un rapport intrinsèque entre les deux, comme nous en avons parlé tantôt. Donc, euh, la, euh, quand il dit, c'est vraiment la, la raison pour laquelle je suis euh, accusé, c'est à cause de la résurrection des morts. Voilà, C'est vraiment la, la, la, la seule raison qui compte, toutes les autres euh, se, ne, se, ne tiennent pas. « Je suis irréprochable devant Dieu et devant les hommes pour ma foi, mais étant irréprochable face à Dieu, j'ai été conduit au, au jugement à cause de cette confession de, de foi dans la résurrection des morts. » Voilà, alors là, donc, il, y a, il y a deux dimensions hein, dans, cette, dans ce discours. On bien qu'on est devant un plaidoyer, donc euh, on peut le lire de plusieurs manières différentes. La première, c'est vis-à-vis du, euh, du gouverneur Félix. Bien sûr que, euh, en, en disant que, L'objet du litige entre ses compatriotes et lui, c'est sur la résurrection des morts. Donc, c'est une invitation au gouverneur à se dessaisir de la cause, parce qu'en disant, bah, écoutez, c'est votre question, c'est votre problème, hein, ça ne nous concerne pas. Bon, donc, d'un point de vue, si vous voulez, de, de pragmatique judiciaire, c'est très habile, parce que ça lui permet, normalement, de mettre fin au procès civil, en tout cas. Mais euh, bon, ça c'est uniquement, enfin c'est quelque chose, c'est intéressant du point de vue des procédures judiciaires, mais c'est pas celle qui nous intéresse le plus. Euh, ce qui est, ce qui pour le coup reste, enfin garde une, une certaine forme une actualité tout à fait réelle pour lui, c'est comment est-ce que la, la confession de l'espérance en la résurrection des morts peut être ici cause de troubles graves euh, dans lesquels on peut faire violence à la conscience pour l'obliger à à dire, à témoigner du faux. Et en quoi est-ce que cette question garde une certaine actualité C'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, au fond, d'insupportable pour l'esprit du monde dans cette espérance, dans la résurrection des morts C'est une vraie question, ça, pour le coup. Puisqu'on sent bien que Paul, justement, dans la mesure où il veut être jugé sur le contenu même de la foi, c'est bien parce que ce contenu même de la foi est une pierre d'achoppement pour l'esprit du monde, et, et que et ici donc c'est bien cette espérance que les chrétiens portent qui semble être cause de leurs problèmes. Et au fond, s'ils disaient autre chose, s'ils disaient je ne sais pas quoi, moi réincarnation. Où, euh, là, ça il, passe. Réincarnation, il, ça passe. Voilà, ça passe. Ou immortalité de l'âme euh, qui rejoint les étoiles, ça, ça, là, passe. ça passe. Ou euh, dissolution de l'âme complète, euh, et puis rien ne subsiste, ça passe. Ça passe très bien. <rire> Aujourd'hui, <rire> ça passe très ça passe bien. bien. Hein. Alors que là, là c'est la résurrection des morts qui va vraiment... À, ça bloque. Ça, là, ça, ça. Et bloque et ça pose des, des, des, des, des... Alors là, nous quittons le contexte de Paul lui-même. Mais c'est pas grave. <rire> c'est... C est, c est, le, le, le, là, il y a vraiment quelque chose de problématique. Alors, je, je, une réponse que j'esquisserai, pour le coup, à partir, peut-être, de, de, de, de ce texte-là, euh, c'est euh, eh la question de la justice de Dieu, au sens où la, euh, on voit bien quand même que la, la résurrection des morts euh, est liée à une certaine conception de la justice de Dieu. C'est-à-dire que les, les, les êtres qui ont... Nous l'avions vu tantôt. Euh, Dieu promet la vie à ceux qui accomplissent sa loi. Et cette phrase est toujours d'actualité, comme elle était dans le Deutéronome. Et donc, euh, comment se fait ces hommes qui ont accompli la loi jusqu'au bout, la loi du Seigneur. Alors, la loi de Moïse, mais aussi la loi de l'Évangile, bien sûr et jusqu'au don même de leur vie dans le martyr, eh bien, il est contradictoire avec la justice de Dieu que ceux-là ne vivent pas. Et dans la mesure où euh, l'anthropologie de la Bible, qui est aussi la nôtre, euh, rend obligatoire que pour, pour vivre, il faut vivre avec son âme et avec son corps, c'est QFD, si vous voulez. Que la résurrection des morts, c'est une nécessité, en quelque sorte, pour pouvoir continuer à confesser la justice de Dieu. Et euh, sans, sans, sans, sans foi en la justice de Dieu, il ben, n'y a pas d'espérance, de la résurrection des morts. Et, et, et je crois que c'est ce point-là qui pose problème, euh, puisque, au fond, on voit bien qu'à travers la, la, la confession de, de l'espérance, telle que Paul nous la propose, euh, eh il y a aussi une enfin, une, une certaine conception de la, de la, de, de la vie morale que l'on doit mener dans ce monde-ci, des valeurs, des valeurs le, le terme, vous savez, il n'est pas, pas très, très il est problématique, mais enfin, des, des choses que nous souhaitons défendre dans ce monde, euh, et qui sont en prise directe, avec notre espérance, de la résurrection. Et, et que donc, et, et c'est ça qui, pour le coup, a un contenu qui peut troubler, bien sûr. C'est-à-dire que la loi morale que nous confessons par notre profession de l'Évangile euh, est directement en prise avec l'espérance que, que nous soutenons, et c'est cette loi aussi qui met les chrétiens en but avec l'esprit du monde. Je pense que je dirais que c'est comme ça que l'on peut comprendre euh, là, le nerf du conflit et comment la confession de l'espérance n'est pas simplement un problème qui concerne les derniers temps mais qu'elle a une actualité présente. Mais, juste pour, pour bien manifester cette, cette, cette continuité, il me semble que dans, dans le texte, on voit comment Paul euh, passe de sa foi à la question de l'espérance. C'est-à-dire il commence d'abord par dire euh, ce qu'il le, le, ce, ce qu y a à croire. Quel est le oui. contenu de la foi oui. C'est-à-dire, autrement dit, si je disais, euh, euh, euh, la... regardons d'abord le but, donc quel est, le, quel est ce vers quoi nous allons Ça, c'est la confession de foi. Elle nous dit, voilà ce qu'il y a à croire. Et en raison de cela, toute notre vie, elle est mise à mobiliser, elle est, elle est mise en marche pour atteindre ce but. Et donc, si on peut dire, l'espérance, c'est la foi qui se transforme en manière d'agir, qui se transforme en guide pour la, la, la vie quotidienne. Euh, c'est ce que euh, oui. euh, c'est ce que Paul note quand il dit <coughs> moi-même, je m'efforce d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, si je ne disais pas ce que je dis, je ne pourrais plus me tenir devant Dieu avec une conscience irréprochable. Je serais j'aurais l'impression d'avoir trahi Dieu. Et donc, ma foi m'oblige à un certain nombre d'actes, à un certain nombre de comportements, qui est, euh, euh, et dans ces comportements, j'exprime non seulement la vérité de cette foi, mais surtout mon espérance que cette foi s'accomplisse en moi. Donc on a vraiment ce passage de la foi à l'espérance qui, qui, qui guide les actes au quotidien. Oui, oui qui incarne la foi. Bien sûr, et on sent bien que c'est ça le fond de la question, hein. c'est que euh, l'espérance est quelque chose qui, qui tend, enfin qui, comme tu l'as dit au début, euh, est une flèche tendue, enfin un arc tendu vers, vers le but, mais du coup, euh, euh, ça veut dire que dès à présent, nous sommes cet arc, <rire> et qu'il faut rester dans cet état de tension euh, propre à l'arc, et que, et que ça, c'est une conduite qui est bien intramondaine et qui concerne notre vie ici, bah, qui fait que nous ne pouvons pas transiger sur certaines choses, nous ne pouvons pas accepter certaines choses, et que nous devons en défendre d'autres. Et c'est ça. Et donc la, mais... la foi dans la résurrection des morts, voilà. à la fois elle est future, mais en réalité, c'est voilà. maintenant qu'elle se vit Exactement. du point de vue de la, de, la, de, de la réalité de la vie quotidienne. Voilà. Et ça, là, de ce point de vue-là, je trouve que ces textes sont très très émouvants, parce qu'on euh, on voit, euh, bah, voit bien comment la confession de l'espérance, entraîne pour Paul des tribulations. Et alors même que ça porte sur des fins dernières. Mais que ces fins dernières ne sont pas une, une fuite dans un autre monde. C'est que c est, c est, ça implique nécessairement une façon d'agir dès à présent. Il y a un autre passage quand il dit euh, « euh, Gardons les yeux fixés sur le Christ oui. hein, ». C'est une manière en fait de... Euh, ici on, on le voit qui est, qui est je dirais, dans une droiture oui. de comportement, d'attitude, hein, euh, parce que finalement, il a sous les yeux ce vers quoi il va. Euh, et et tu, tu soulignais tout à l'heure ce qu'il qu en était pour du Christ, mais on, on voit la même chose, mais en, en encore plus profonde, parce que pour le Christ, c'est vécu d'une autre manière, mais euh, le Christ qui s'avance vers sa Passion... Il y a aussi cette espèce de, de droiture, mm -hmm. il, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête plus en chemin, il ne, il, ne, il ne va plus dans les villages, voilà. sa vie devient toute droite vers le but. Mm -hmm. Et donc le fait de, de, de garder les yeux fixés mm -hmm. sur le Christ fait que chaque acte de la, du quotidien prend euh, sa vraie dimension, sa, sa vraie perspective. Oui. Et là on voit bien en effet comme quoi cette, cette, cette vision pointée sur la finalité... En effet, euh, elle est, et cette droiture, dans, pour l'atteindre, c'est un fruit de l'espérance. Comment, frère Éric, peut-on appliquer ce que nous, nous venons de voir chez Paul, euh, dans, pour d'autres, peut-être moins glorieux comme nous, ou moins, euh, moins, moins parfaits comme, comme nous, ou moins exceptionnels comme nous, euh, mais aussi des, des, des, des, des chrétiens qui ont montré euh, la même fermeté et la même force de leur espérance dans dans l'épreuve dans, dans l'épreuve un siècle un siècle ou un peu plus après après les, les trois situations de procès que nous venons d'entendre avec la, la lecture des actes nous avons devant les yeux nous chrétiens grâce à la liturgie aussi la figure des saints et en particulier de saint justin martyr la dernière dernier procès qui fait partie de notre texte aujourd'hui acte 26 8 finissait ainsi et eh bien c'est pour cette espérance que je suis accusé par les juifs c'est paul qui parle devant le prince juif hérode agrippa et c'est ce lien entre espérance et je suis accusé que la figure de justin je crois nous aide à, à saisir ce lien et nous allons retrouver plusieurs éléments avec ces petits textes que je vous propose, plusieurs éléments de, de, de la discussion que, que, nous, que, que nous avons eue sur cette espérance qui est comme ce passage de la foi à l'action quotidienne, à, à la force qui convertit chacune de nos attitudes face à la situation qui nous est donnée. Et pour Justin, cette situation, c'est une situation tragique de, de condamnation. Avec Justin... On est au IIe siècle, les chrétiens sont amenés à défendre leur foi contre les accusations jusqu'à jusqu la moitié du IIIe siècle, en tout cas jusqu'en 239, où on a un empereur d'Est qui veut renforcer l'unité religieuse de l'Empire et qui accroît de façon conséquente les persécutions, mais au IIe siècle, il s'agit... Pour le christianisme, de vivre une situation de religion illicite, c'est-à-dire que les chrétiens devaient être punis quand il y avait dénonciation, sans être poursuivis. Sans Mais être quand il y a, ça, sans être recherché, sans être recherché, sans être, euh, oui, poursuivi. Et Justin a été dénoncé par des collègues philosophes, bon, peu importe, on est à Rome, et il rend compte de sa foi. Et dans les apologies de ce deuxième de ce deuxième siècle la... rendre compte de sa foi, c'est en même temps, évidemment, condamner le polythéisme. Il écrit cette apologie dans les années 150-155, et il mourra, martyr, décapité, à Rome en 163, ou son... entre 163 et 168. Je vous lis un, un tout, petit, tout petit extrait du premier chapitre de sa première Apologie. « Pour nous, en effet, nous savons ne pouvoir subir de mal de la part de personne si nous ne sommes pas convaincus d'avoir commis quelque action criminelle ou reconnu coupable. Quant à vous, vous pouvez nous tuer, nous nuire, non. » Cette phrase « Quant à vous, vous pouvez nous tuer, nous nuire, non, je crois, ne peut être dite que dans l'espérance. C'est une espérance très très forte, c'est l'espérance de, de Justin, l'espérance du chrétien, et cette espérance se caractérise par une fermeté de parole, qu'on avait dans les trois extraits que Frère Renaud nous a lus, cette fermeté de parole qui a un nom grec, biblique, la paressia, le fait de parler ouvertement, franchement, librement. Je vous en lis quelques exemples que vous trouvez dans, dans, dans les actes. Acte 2, le texte d'hier, acte 2, 29, « Frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, sous-entendu au risque de vous choquer, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Ou encore acte 4, 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. » sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. » Alors pour, pour Paul, cette assurance peut-être est moins flagrante, parce que Paul a eu toute cette instruction, donc Paul a, avait déjà en lui un naturel déjà assez, peut-être, plus battant spontanément. Mais voilà, on a cette fermeté de parole liée à l'espérance. Et Paul lui-même, dans la deuxième épître aux Corinthiens, fait le lien magnifique entre cette paressia et cette espérance. « Ayant donc cette espérance, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. »« Nous usons d'une grande liberté », c'est le mot « paressia ». Par cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et donc, juste, peut-être pour bien préciser, mm. cette liberté, ça n'est pas la liberté de quelqu'un qui se pense au-dessus des lois, au-dessus de tout, et qui dit et ce qui mm. qu lui passe par la tête. C'est la liberté de celui qui a le regard fixé sur Dieu, mm. et donc qui ne parle qu'en fonction de ce regard et de ce but. Hein. Et donc, euh, ce que les hommes pensent, ce que la société peut penser, n'a pas d'importance, et c'est en cela que Justin dit, vous ne pouvez pas nous nuire, parce qu'en oui. réalité, tant que je sais que je suis sans reproche, irréprochable voilà. face à Dieu, oui. et que euh, je, je dis ce que j'ai à dire, oui. en, regardant, en regardant les oui. yeux fixés ça. sur le Christ. Est ça. Cette liberté de conscience qui se tra traduit dans la parole par une grande fermeté et une grande liberté de parole qui, qui, qui s'enracine dans, dans cette espérance. Alors je vous lis deux, deux extraits à présent de, de l'apologie de Justin où nous voyons cet usage de la liberté. Premier extrait, nous ne voudrions pas de la vie achetée par un mensonge. Justin aimait l'hypothèse, au fond, nous pourrions faciliter les choses en disant, non, non, nous ne sommes pas chrétiens, ou nous sommes chrétiens mais ça ne compte pas et nous pouvons quand même euh, sacrifier aux idoles. Donc tout ça permettrait de résoudre les choses en amis. Nous ne voudrions pas de la vie achetée par un mensonge. Tous nos désirs tendent à cette existence éternelle, incorruptible, au sein de Dieu le Père et le Créateur de l'univers. Et nous nous hâtons de le confesser hautement, persuadés fermement que ce bonheur est réservé à ceux qui, par leurs œuvres, auront témoigné à Dieu leur fidélité à le servir et leur zèle ardent à conquérir cette céleste demeure inaccessible au mal et au péché. Voilà en peu de mots quelles sont nos espérances. Les leçons que nous avons reçues du Christ et les préceptes que nous enseignons. Alors on est devant un moment critique, Justin ne l'a sans doute pas ressenti intérieurement mais il se dit au fond je pourrais mentir. Il dit non je ne peux pas mentir parce qu'il y a en moi ce désir de la vie éternelle, du royaume des cieux, cette espérance qui m'habite qui m'empêche vraiment dans mes entrailles de mentir. Dans ce texte d'ailleurs ce qui est remarquable ce sont les, les adverbes, c'est-à-dire que les adverbes sont, un, sont, sont placés là pour, exprimer, pour rajouter cette dimension de tension, cette dimension d'assurance, cette dimension de... Justement, cette, euh, cette, cette tension que donne l'espérance. Voilà, hautement, hein? fermement. Cette, cette espérance, c'est vraiment ce qui, ce qui attire vers le haut, et fermement, hein, ce n'est pas une ascension euh, trébuchante, elle peut l'être, hein, par notre vie de pêcheur, mmh. mais même dans cette vie de pêcheur, il y a la fermeté que l'espérance nous conduit euh, vers le ciel. Le, le style lui-même porte, porte la marque de, de l'espérance. Oui. Oui. Oui. Oui. Deuxième, dernier petit extrait, cette fois-ci au chapitre 11. « Quand vous nous entendez parler de ce royaume, objet de nos espérances, vous vous imaginez bien à tort qu'il s'agit d'un royaume humain. Non, nous parlons du royaume de Dieu. Ce qui le prouve, c'est que nous confessons hautement, devant vous, notre titre de chrétien. Quoique nous n'ignorions pas que cet aveu vaut la mort. Et ne voyez-vous pas que si nous attendions une couronne humaine, nous renierions notre foi Nous prendrions le plus grand soin de nous cacher pour conserver notre vie et pour arriver au but de nos désirs Mais non, nos espérances ne sont pas dans le temps. Et alors, nous nous rions des bourreaux, car, après tout, ne faut-il pas mourir ?» Alors là, le, le, le, si l'on peut dire, l'espérance se fait euh, philosophie morale, se fait, euh, euh, comment dire, euh, sagesse de vie. Sagesse hein. de vie. Euh, C'est une manière, parce qu'on on est frappé quand même dans ce texte, de, de voir... le à la fois le parallèle et la distance avec les, les, les grands sages euh, de l'Antiquité qui prenaient des, des morales, oui. des éthiques, de, du comportement, de la manière de chercher le bonheur, de la manière de s'assurer euh, une vie euh, noble ou, mmh. euh, ou belle, mmh. Mmh. Euh, mais... À la fois, on voit la proximité, c'est le même propos finalement, hein c'est ce propos antique de la vie bienheureuse, et simplement, il a, il a été complètement transfiguré. Complètement transfiguré. La, la, la formule du, du tout premier extrait, « Vous pouvez nous nuire, nous tuer, nous tuer, oui, nous nuire, non », elle se trouve déjà dans l'apologie de Socrate par Platon. Ce qui est ici vraiment révolutionnaire, c'est la confession du nom de chrétien. C'est l'attachement au Christ et au Christ ressuscité. Et là, je crois on peut vraiment retrouver, et c'est ça, ça qui habite la parole de Justin, c'est qu'il a les yeux, comme on disait tout à l'heure, vraiment sur le Christ, comme, comme but, comme, comme celui qui, vers lequel il marche, et ce Christ est ressuscité. Donc nous croyons, comme nous le disait hier Tertullien, nous croyons, puisque le Christ est notre exemple, nous croyons que nous aussi, nous allons en ressusciter. Est-ce que ce n'est pas ça qui est insupportable à l'esprit du monde, justement C'est cette confession appuyée sur ce nom-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose ici d'une distance, d'une rupture, parce que, euh, par exemple, pour le cas de Socrate, euh, c'était un détachement qui était acquis par une sagesse qu'il avait lui-même forgée sur la vie, qu'il avait lui-même acquise, et pas du tout parce qu'il avait le but de la résurrection des morts. Hein. C'était qu'il voulait avoir l'âme belle et l'âme noble euh, de celui qui, qui, qui, oui. ne, qui ne trahit pas ses principes de vie euh, et sa philosophie euh, pour des, des motifs politiques. Euh, mais, euh, mais il me semble que, si l'on peut dire, la, la différence avec Justin, c'est que Justin a les mêmes termes, mais c'est une sagesse de vie qui devient accessible à tous. Parce qu'en réalité, ça n'est pas il ne s'agit pas de devenir philosophe, de développer une éthique de soi-même, oui, oui. euh, mais il s'agit simplement de recevoir de Dieu le don de l'espérance. C'est Dieu, ici, c est, c est, cette espérance, c'est l'œuvre de Dieu dans Justin. Et hein? si ça s'adresse à tout le monde, c'est justement parce que c'est une forme de relation avec le Christ, qui, qui s'adresse à tout le monde et qui, par sa grâce, touche à la fois le philosophe euh, le bijoutier euh, et le pêcheur. Mmh. Tous sont... parce que c'est la relation par le Christ qui, qui, qui, qui donne cette espérance. Ce n'est pas un élitisme intellectuel comme chez Socrate, où euh, on a cette, euh, cette grandeur d'âme. Mais ça, cette, cette grandeur-là, le monde ne peut pas la donner. C'est ça qui le met en fureur, peut-être. Je ne sais pas. Parce que d'où vient la colère C'est ça qui est quand même impressionnant avec le... Mmh. Avec l'histoire de, de Justin, c'est que justement, c'est une, une morale qui est, y compris de petites gens, mm -hmm. euh, de gens même qui, dans les, dans les hiérarchies euh, intellectuelles ou culturelles mm -hmm. de l'époque, mm -hmm. ne sont rien. Donc, mm -hmm. Pourquoi est-ce que cette confession fait qu'on s'acharne contre eux mm -hmm. Est-ce que là, il ne faut pas se rappeler de, de, de, de, de, des paroles du Christ disant ils rejeté et ils vous rejet « ils, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi, oui, en oui. mon nom » en mon nom. Parce qu'en réalité, euh, ici, se joue, me semble-t-il, euh, derrière le théâtre des apparences, se joue en réalité le, le combat euh, de la grâce contre, le, contre ceux qui refusent la grâce. Euh, la lumière euh, vient dans les ténèbres, et les ténèbres ne veulent pas recevoir la lumière. Il y a, il y a quelque chose de cela, quand même. Il y a, il y a ce mystère, euh, que, je dirais, on le voit apparaître on peut toujours expliquer. Ils, ils, ils ont refusé ça parce que, euh, pour, pour, enfin, on, on s'est acharné contre les chrétiens parce qu'on euh, les accusait de certains maux, parce qu'on oui, oui. on répandait des fausses nouvelles oui, sur eux, parce que, etc. Ça, ça tout à fait. On pense, bon. ou parce qu'on les accusait, par exemple, d'être irréligieux, de, de détruire la religion de, de l'empire, euh, ou la religion à l'empereur, ou le culte à l'empereur. Mais, mais derrière. Il y c'était c'était bien une haine du Christ mm -hmm. qui était en, qui était en jeu. Mm -hmm. Donc il me semble, enfin moi je dirais, il me semble qu'il y a toujours les deux faces. Il y a une face apparente mm -hmm. où il y a des motifs oui. a des oui. exactement oui. comme ici Paul avec Félix, mm -hmm. euh, ou plus exactement Paul avec les avec les Sadducéens et les Pharisiens qui l'accusent. Mm -hmm. euh, il y a des motifs objectifs, mm -hmm. mais Paul en vient toujours à dire, écoutez, je, en définitive, non, il n'y a pas d'autres motifs que le refus de la résurrection des morts. Et, et, et la question c'est, face à cette annonce, mm. est-ce que j'accueille la grâce ou est-ce que je la refuse On est obligé de se prononcer. Mm. La, la parole de Dieu vient mm. et elle vient mm. introduire le glaive mm. et le, le, le, le, le glaive entraîne la réaction. Est-ce qu'on mm. est touché, est-ce qu'on est, mm. se laisse convertir mm. par Dieu ou est-ce qu'on refuse? Est qu refuse Et là on retrouve du coup le, le terme de la parécia, de la fermeté de parole. Oui. Parce que je pense qu'il pouvait y avoir des, des dévots d'Isis ou de je ne sais qui, enfin, qui avaient un culte personnel pour un dieu dans l'Antiquité, mais euh, ça ne les ennuyait pas de respecter euh, tous les sacrifices possibles euh, de la, cité. De, de la oui. cité, etc. Alors que le chrétien, il a cet attachement exclusif au Christ, et en plus, il ne veut pas qu'un seul de ses actes soit, contredise ce, ce, cet, cet amour exclusif qu'il a pour le Christ, que n'ont pas les dévots de... Et du reste, ça, ça met bien en évidence la, euh, ce, euh, ce qui s'oppose. Pourquoi des pouvoirs politiques en viennent à s'opposer aux chrétiens qui, eux, pas de, ne, ne militent pas pour un pouvoir politique particulier euh, C'est parce qu'un pouvoir politique perçoit cette dépendance radicale de Dieu comme une concurrence, une concurrence oui. il ne peut plus maîtriser oui. la totalité de la vie de son oui. citoyen. Il ne peut plus demander à son citoyen d'être totalement soumis mm -hmm. à, à son pouvoir politique. Et, et cette, cette exemption mm -hmm. que le chrétien fait, et, et, ou cette relativisation mm -hmm. du politique, mm -hmm. devient insupportable, oui. intolérable oui. pour les puissants. En tout cas, pour les puissants, quoi, enfin, qui n'ont pas une idée du bien oui. commun. Et de... Mais, euh, ou, qui, ou qui ne veulent pas oui, se, soumettre bien, se soumettre à Dieu, hein, qui ne veulent pas reconnaître une soumission à Dieu. Euh, qui, qui... Oui, mais c'est là où on arrive, dans, on voit bien comment, euh, est, on est déjà dans le registre de l'apocalyptique, pas simplement de la, justement, des choix de vie philosophiques. C'est un combat que... qui, qui, va, qui nous mène à la fin, oui, du, à la fin mène, des temps. Voilà, oui, oui, tout à fait, oui. J'aimerais apporter à notre discussion une, euh, un complément de, venant de saint Thomas d'Aquin, euh, précisément sur cet effet, on pourrait dire cette conséquence politique de l'espérance, parce que euh, on l'a vu chez saint Paul, on l'a vu chez saint Justin. Euh, en parlant librement, parce que il a les yeux fixés sur Dieu et sur le sur le Christ ressuscité, euh, le chrétien en vient provoquer des remous ou des discordes. Et il me semble très important de, de, de bien distinguer, euh, spécialement aujourd'hui, ce qui est euh, de cette discorde introduite par le chrétien à cause de son espérance, on pourrait dire de parodies de, de, de, de, de discorde chrétienne euh, venant des idéologies politiques. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que euh, s'est installée une théorisation de, euh, du rebelle, une théorisation de celui qui renverse les tables, qui introduit la discorde politique, sous prétexte d'apporter euh, des temps meilleurs, de, de provoquer la chute d'un monde pour arriver à un nouveau monde, et que en, en, en réaction... Euh, eh bien, tous ceux qui sont attachés à l'ordre établi vont au contraire condamner tout, tout motif de discorde et toute source de discorde. Et donc, on, on, on entre dans, des, dans des, des, des oppositions politiques qui miment, mais de manière parodique, cet effet du discours chrétien. C'est, je trouve, frappant dans les, les discours révolutionnaires qui sont hérités du reste des théories euh, euh, hérétiques chrétiennes du, de. de de Joachim de Flore, etc., dans lequel il s'agit d'avoir une parole discordante. Et donc, cette parole discordante, elle est, légit elle, elle est, elle est légitimée par le fait même qu'elle est discordante. Hein, le, le, ces post-chrétiens, ces chrétiens révolutionnaires, dits, euh, jugent de la justesse de leur cause par le fait que ça introduit la discorde. Alors j'aimerais à ce sujet euh, euh, présenter ce texte de Thomas, qu'il... Euh, sur la légitimité de causer la discorde à cause de l'espérance chrétienne. Voilà ce qu'il dit. « La volonté de l'homme attachée à Dieu... » Donc là, c'est vraiment la volonté de l'homme attaché à Dieu. C'est vraiment ça. Hein, c'est À cause de la foi, la volonté garde et tendue vers Dieu. Donc elle est attachée à Dieu. « La volonté de l'homme attaché à Dieu est comme une règle droite pour savoir comment agir pour le bien. Et le péché c'est ce qui introduit un désaccord avec cette règle droite. Hein Donc, péché, c'est se détourner, justement, de cette règle droite qui nous attache à Dieu et qui fait que, si l'on peut dire, le chemin de la vie apparaît euh, de, que, comme, euh, que, comme une ligne droite. Deux manières parallèles. La volonté de l'homme, lorsqu'elle est contraire à Dieu, est comme une règle tordue. Et le bien, et si on fait le bien par hasard, eh bien, cela introduit un désaccord avec cette règle tordue. Par conséquent, introduire la discorde, si c'est pour détruire par là une bonne concorde établie par la charité, cela est un péché grave. Si la concorde est établie sur le bien, celui qui introduit la discorde vient mettre le péché, parce qu'en réalité... « La bonne concorde venait de ce que la volonté était droitement orientée vers Dieu, et celui qui vient établir la discorde, c'est lui qui vient introduire le désaccord et le péché. » C'est pourquoi le proverbe dit « Il y a six choses que le Seigneur a en horreur, et une septième que son âme exècre, » ou la septième, c'est « celui qui sème des discordes entre ses frères. » En revanche, continue Thomas, Causer la discorde et par là détruire une mauvaise concorde, c'est-à-dire une concorde sur, qui est fondée sur une volonté mauvaise, cela est digne de louange. On doit ainsi louer Paul d'avoir introduit la dissension parmi ceux qui s'étaient accordés dans le mal. Car le Seigneur lui-même dit de lui, euh, de, de, du Christ, de, le Christ dit de lui-même, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et donc on voit ici comment Thomas interprète cette, cette phrase du Christ, non pas comme une caution à tout acte de rébellion ou à tout acte d'introduction d'une discorde dans une, un bien public, une société. Le, le chrétien serait le, le rebelle qui met le bazar dans, la, dans, une, dans, dans, dans une cité. Mais ça, il n'y a aucune légitimation de la discorde pour elle-même. La seule discorde qui peut arriver, c'est parce qu'on a les yeux fixés sur le Christ, et qu'on parle librement comme le fait Justin, et que cela choque, parce qu'en réalité, la cité est établie sur une mauvaise concorde, une concorde dans le mal. Une concorde qui suit une règle tordue. Du reste, on le voit, je pense, aujourd'hui, la manière dont les chrétiens peuvent être traités par le simple fait qu'ils qu disent ce à quoi ils croient, et y compris dans ce que ça implique du point de vue de la vie morale, eh bien, la, la, la fureur que ça déclenche est une manifestation oui. de ce que notre société a est, est entrée dans c'est établi sur une mauvaise concorde, mmh. une concorde pour le mal. Mmh. Et donc, il est euh, c'est euh, un objet de louange que d'introduire en ce cas-là la discorde, non pas pour le, le bonheur d'introduire les discorde, mais simplement pour dire ce qui est la vérité de l'espérance. Mais je, veux, je me permets d'élargir maintenant un tout petit peu le propos, en, euh, puisque là, on s'est euh, concentré, on a concentré notre attention sur l'espérance dans le combat, l'espérance dans les situations d'adversité, mmh. mais en réalité, l'espérance elle a aussi un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire il faut pas attendre simplement dans les situations dans les situations d'adversité pour regarder avoir son regard fixé sur le Christ. Il y a aussi toutes les autres tous les autres actes de la journée qui euh, entrent tout à fait dans le champ de ce que l'espérance porte. Euh, voici un exemple dans euh, un commentaire sur 1 Corinthiens 15 58. Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. « C'est pourquoi, frères bien-aimés, montrez-vous ferme, inébranlable, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. » Donc, on voit exactement le même euh, raisonnement que dans les discours de Paul. Euh, ici, Paul l'exprime aux Corinthiens, c'est-à-dire, « Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur, voilà l'acte de foi, et de cet acte de foi, résulte la, la, la direction ou l'impulsion que donne l'espérance, montrez-vous ferme, inébranlable, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, et il ceci que rajoute Paul, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Mmh. Tout ce que l'on fait dans le cadre de l'espérance, porté par cette espérance, dans ce regard fixé sur le Christ ressuscité, eh bien tout ce que l'on peut faire n'est pas vain. Mmh. Hein? Voici ce que dit euh, euh, saint Thomas. L'apôtre commence par les confirmer dans la foi, en disant que la victoire a été donnée par Jésus-Christ. Le c'est pourquoi, hein, c'est pourquoi soyez fermes, car la victoire a été déjà montrée dans la résurrection du Christ. Voilà l'appui de la foi qui donne la certitude et la fermeté à l'espérance. Il, les euh, il les appelle ensuite mes frères. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, frères bien-aimés. Il les appelle ensuite mes frères car par la foi, tous nous sommes fils de Dieu. Puis il dit qu'il faut se montrer ferme, c'est-à-dire ferme dans la foi de la résurrection, afin de ne pas s'écarter de la foi, et même, dit-il, inébranlable, en n'étant pas séduit par d'autres. Alors il introduit ici, la fermeté, c'est le fait de garder les yeux fixés sur le Christ, et le caractère inébranlable, c'est le fait que les assauts extérieurs, ce qui vient nous troubler de l'extérieur, en fait ne va pas nous troubler. Hein, C'était le, le « vous ne pouvez pas nous nuire de, de Saint-Justin hein, ». C'est le côté inébranlable. Alors, euh, il invite aux bonnes œuvres en disant « toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur ». Et enfin, il les conforte par l'espérance en leur disant « car votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur ». C'est ce que dit aussi le livre de la Sagesse, « Le fruit du bon labeur est glorieux. » Le fruit du bon labeur est glorieux. Le, bon est glorieux. le, le petit travail, de faire son œuvre, de ce qu'on a à faire au quotidien, dans notre vie quotidienne, son fruit, c'est la gloire dans la mesure où c'est tendu vers l'espérance qu'on le fait. Euh, un autre texte, euh, un autre texte, un euh, euh, commentaire sur la première épître à Timothée, où Paul dit à Timothée « Si nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes et des croyants surtout. » On retrouve toujours la complémentarité, espérance et foi. Nous peinons et combattons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Christ ressuscité. Commentaire. Nous peinons en vue de quelque chose. Nous peinons pour atteindre la vie éternelle. De même, nous peinons pour faire le bien, même si c'est en supportant des maux. Et c'est pourquoi il dit que nous bénissons et nous sommes outragés. Pour, comme l'explique saint Jacques, la patience obtient une œuvre parfaite. Et l'épître aux Romains, la patience réalise la mise à l'épreuve de l'espérance. Et si nous tenons bon, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur pour la vie présente, et la vie future. Enfin, dernier petit texte dans l'Épître aux Romains, euh, au chapitre 5, euh, Paul euh, euh, présente une petite, euh, un petit, comment dire, le moteur vertueux de l'espérance, comment l'espérance est euh, affermie euh, au travers euh, de notre activité quotidienne, et spécialement des tribulations. « Nous nous glorifions, dit Paul, encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance, la constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. » Voici comment Thomas explique cette, cette succession. Paul montre que l'ardeur de l'espérance a pour cause l'enchaînement de quatre étapes. Dans un premier temps, et il y a la tribulation ou l'épreuve qui fait passer, qui produit la patience. Non pas que la tribulation soit la cause dont l'effet serait la patience, parce que la tribulation n'est simplement que l'occasion d'exercer un acte de patience. Dans un deuxième temps vient l'effet de la patience qui est une constance éprouvée. Donc, on passe de tribulation, la tribulation, on la supporte par patience, quand la patience euh, s'enracine, se, se, elle devient une vertu, elle devient une constance, et une constance qui a été mise à l'épreuve, comme le dit l'ecclésiastique, dans le feu, on éprouve l'or et l'argent, et les hommes qui sont dignes d'être sauvés sont éprouvés dans le creuset de l'humiliation. Il est manifeste, en effet, que nous supportons aisément la perte d'une chose pour une autre chose que nous aimons plus. Si donc, Quelqu'un se montre patient dans les affaires corporelles ou temporelles parce qu'il poursuit les biens éternels, il aura éprouvé concrètement qu'il aime plus les biens éternels que les biens temporels. Autrement dit, les tribulations deviennent des tests de l'espérance. Si je tiens dans l'épreuve, si je tiens dans l'adversité, si je tiens dans... Le... Je peux me dire, ah, là, j'ai vérifié que je tiens plus aux biens éternels qu'aux biens temporels. Troisième temps, celui où l'épreuve produit l'espérance. Car, par ceci que quelqu'un a déjà été éprouvé, il peut avoir pour lui-même l'espoir d'être admis à l'héritage de Dieu. C'est-à-dire que ça fait en nous cette certitude que nous ne, sommes, nous ne pouvons pas être détachés de l'héritage promis. Parce que, euh, et Thomas insiste beaucoup là-dessus, la, la vertu théologale d'espérance, c'est pas simplement... Que nous nous affermissons dans l'espérance c'est cette certitude que l'héritage nous l'avons déjà cette certitude que rien ne peut nous arracher de l'héritage ce que Justin dit quand il disait euh, nous nuire vous ne le pouvez pas, comme si la récompense elle était déjà assurée, c'est cela que l'espérance produit en nous cette certitude que, que la récompense elle est déjà obtenue euh, par conséquent « Si quelqu'un, dit Thomas, si quelqu'un se glorifie avec ardeur de l'espérance, il se glorifiera aussi de cette tribulation. » Même la tribulation devient un lieu où on se glorifie parce que, en fait on vérifie et on expérimente le fait que rien ne peut nous séparer de cet héritage qui nous est promis et que l'espérance nous, nous, nous montre comme « oui, on l'a, on l'a déjà ». Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et teram.